Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Olga Mbani, fondatrice de l'entreprise Queen's Events et fondatrice, responsable aussi de la plateforme OA Exchanger, plateforme qui va vous permettre de faire les échanges de crypto devises de façon fiable, sécurisée et très rapide sur le continent africain et même européen, pour ceux-là qui ont des familles en Afrique et qui aimeraient, bien entendu, envoyer de l'argent de façon instantanée avec OA Exchanger, c'est possible, c'est sécurisé. OA Exchanger vous offre un cadre très sécurisé pour vos transactions, cadre avec euh, vidéo de surveillance, gardien et même vous avez l'opportunité d'avoir la connexion internet de façon gratuite pour ceux-là qui ont des difficultés de connexion. Je vous invite à venir dans nos locaux. Nous sommes basés derrière Espace Union Marchin Sam ou derrière Blink Racing, juste en face du machin Sam à 20 mètres de la route. Vous verrez bien écrit. Euh, O.A. Exchange ou Prince Events. Vous serez très bien accueillis, vous êtes des bienvenus. N'hésitez pas à nous rendre visite, vous trouverez bien entendu toutes les informations de localisation Google Maps euh, en description de, du site. O.A. Exchange par ailleurs aussi pour, est ouvert à tout partenariat avec les vendeurs. Pour ceux-là qui veulent faire des revenus passifs, sachez qu'il est possible de faire du partenariat avec OA Exchange, vous, vous pouvez devenir revendeur OA Exchange où vous allez bénéficier des prix préférentiels sur notre plateforme. Voilà, je vous souhaite un très bon parcours. Aussi, OA Exchange offre des formations en trading en crypto-monnaie. Voilà, nous offrons tellement de choses, des tutoriels gratuits, nous faisons des séminaires, de formations. Bref, vous ne serez pas déçus. Je vais vous inviter vraiment à parcourir. À parcourir le site en profondeur, vous ne serez pas déçu, mais je puis vous rassurer, vous êtes au bon endroit. Ciao, ciao!